recevons un invité de Marc qui s'appelle Marc. Alors, au travers de son histoire, nous allons voir combien de fois le regard des autres peut, peut être pesant, peut nous affecter lorsqu'on lui donne une trop grande importance. Je vous invite à rester connectés. Nous allons suivre son histoire. Bonjour Marc. Bonjour Chantal. Bienvenue dans Partage son histoire. Merci. Tu as... Un témoignage à nous raconter Effectivement. Je te laisse la parole. Effectivement, donc je m'appelle Marc, euh, j'ai 35 ans et je suis à la CER depuis maintenant 5 ans. Donc la CER qui est une église Qui est notre église, C'est ça. exactement. D'accord, alors dis-nous, euh, comment euh, ça a commencé le fait que tu puisses euh, donner beaucoup d'importance au regard des autres Déjà, dans quel contexte familial as-tu grandi bah, J'ai euh, grandi en fait dans une, dans une famille où voilà, on n'était pas... Euh, dans le besoin, mais euh, j'ai grandi en fait en ayant l'idée que euh, j'étais un petit peu inférieur aux autres parce que euh, malheureusement j'ai un j'ai un père que, que j'aime beaucoup, mais euh, depuis que je suis petit en fait c'était euh, pas vraiment un père qui encourageait, mais plutôt un père qui euh, pointait les défauts que je pouvais avoir. Ah. Du coup, ben à force ça trotte dans la tête et euh, bah tu grandis avec l'idée que tu as des défauts et donc mmh. tu remarques tous tes défauts mmh. et tu as l'impression que toutes les personnes que tu rencontres sont meilleures que toi. Mmh. Et donc, tu prends l'habitude de te sous-estimer et d'être toujours en dessous des autres, en fait. Donc, c'est de là, en fait, d'où vient ce, ce complexe Ah oui. C est, c est, cette mauvaise estime de soi Voilà, c'est ça. Et euh, bah en fait, quand tu entends à chaque fois, bah, en gros, bon, ça, t'as pas bien fait ça, et qu'on te compare avec d'autres personnes en plus derrière. Tu te comparer aussi Ouais. Bah, avec tes frères et sœurs ou... Euh... Non, pas forcément, ben. plutôt avec des, des amis, par mmh. exemple, qui étaient dans la même classe que toi, mais qui, a, qui avaient des, des meilleures notes. Des meilleures notes. Mmh. et euh, Tu prends tellement l'habitude d'être en dessous des autres que tu te dis, finalement, en fait, je suis en dessous des autres. Et après, quand tu grandis, sans qu'on qu te dise que tu es en dessous des autres, toi, d'office. Tu te tu places te en dessous, déjà, voilà, tu te places déjà en dessous des autres. Tu te dis, bah je vaut mieux, je vaut moins bien que, que cette personne. Cette personne a fait mieux que moi. Cette personne a fait mieux que moi. Et euh, tu perds de la confiance. Et c'est enfin, un espèce de comment dire, de système de pensée qui va faire que tu euh, que tu es euh, tout le temps en permanence en train de te sous-estimer, de te sous-estimer, de te sous-estimer. Et du coup, tout ce que tu fais, eh ben tu le fais avec la peur et la peur de mal faire. Et du coup, donc, euh, toi, tu grandis, tu vas mmh. au collège. Ouais. Comment ça se passe déjà au collège avec les autres, ton rapport avec les autres, <rire> Alors, et même au, à l'école Au collège, ça allait à, à peu près, mais par contre, par rapport aux autres, j'avais justement toujours cette impression d'être moins que les autres. Euh, comment dire J'étais euh, une personne qui, qui pouvait parler avec les gens, mais s'ils venaient vers moi, moi, j'allais pas, pas aller vers... vers... Aller... Non, non, non, non. c'est impossible, c'était impossible. Mm. Euh, c'était trop, euh, trop d'efforts euh, à fournir pour, pour me dire, bon, moi, je vais aller vers cette personne pour, euh, pour lui parler. C'était trop difficile mm. parce que euh, pour moi, en fait, je... en gros, euh, dans, dans ma tête de collégien, mm. j'avais n'avais pas de légitimité. Mm. D'accord. Et quand tu pas de légitimité... Il te fallait tu un alibi, c'est euh... ça Pour euh, pouvoir aller... Euh... Il te fallait... Euh... Bah, il fallait que la personne vienne vers moi. La okay. Libye, c'était ça en fait. Mmh. Ouais, sinon toi, <rire> moi, je... impossible. Moi, c'était très difficile. Mmh. Soit je connaissais déjà la personne d'avant, donc il n'y avait pas de souci, Mais euh, moi, pour aller connaître une personne, il fallait vraiment que la personne, elle vienne, vienne vers moi. te chercher. Ouais. Sinon, c'était... Euh... sinon c'était euh... je... je parlais pas. J'étais très... Tr... Enfin, je suis... je suis calme, mais j'étais très taiseux. Et c'était... Euh... Si, si personne me parlait, je n'allais pas parler à la personne. Mmh. Je n'allais pas ouvrir la bouche pour, euh, pour dire quoi que ce soit, puisque ce que j'allais dire, c'est ça avait moins de valeur que les autres. Ça veut dire que même dans ce que tu dis, selon toi, avais même ce que tu dis avait moins de valeur que ouais. ce que l'autre... Waouh wow. ouais, C'est comme ça que je me jugeais, que, que, que j'ai grandi. Après, ça a été de... Comment dire de, avec, différentes degrés, avec différents plutôt degrés d'intensité. De, mais euh, Quelle a été la prochaine étape après Après, après c'est euh, le, le lycée. mon le lycée, tu prends un petit peu plus confiance en toi, euh, notamment parce que euh, tu fais du sport. Et avec le sport, tu arrives un petit peu plus à ressortir... Le, tu faisais quel sport Les bons côtés, ben, le foot. Le foot, le foot. Et tu étais bon, bon, bon dans le foot ouais, Je me déployais bien. D'accord. Je <rire> pas un niveau de professionnel, mais je oui. me déployais bien quand même. Mm -hmm. Ce qui fait que, bah, grâce à ça, j'ai pu gagner de la légitimité un peu. Du coup, euh, tu avais beaucoup plus de facilité à aller parler. C'était un peu plus facile. Ça devenait un, un petit peu, peu plus, plus facile, <rire> ouais. ouais, ouais, parce que euh, bah, par rapport au lycée, euh, quand quelqu'un venait me parler, euh, j'avais presque peur. <rire> au départ, j'avais peur de la personne en tout parce que bah, elle était supérieure, donc j'avais un petit peu peur. J'appréhendais un petit peu mm -hmm. au lycée. C'était un peu plus compliqué par rapport à certaines moqueries qu'il pouvait y avoir. On se moquait de toi Bah, au, au collège, au lycée, <rire> il y en a qui se moquaient quand même. C'est vrai qu'on a toujours cette période où ouais. on se moque toujours de certaines personnes, mais du coup, tu recevais quoi comme type de moqueries C'était bah, par rapport à ton physique Ouais, par rapport à mon physique, par rapport, euh, par rapport à <rire> mes lunettes. <rire> ouais. Parce que j'avais une petite tête avec ah. des, des grosses lunettes. Et je ne sais pas si tu te souviens de, de, de Steve Urkel, tout ça. Là. Oui, je me souviens de Steve Urkel. Ah, ça m'a traumatisé, ça, Et cette on t'appelait Steve Urkel Ah ouais, c'était des... Waouh Souvent, et il y avait même des personnes qui se moquaient de moi. Enfin, je me rappelle d'une fille, elle m'avait marqué, elle me voyait, elle rigolait. À chaque fois qu'elle te voit... Elle me voyait, elle, elle rigolait. Et tu lui répondais un jour, non, quand, je ne pouvais pas répondre. Je n'avais pas la force de répondre. Wow. mais à ce moment-là, en fait... Mais moi, moi ça me blessait, en fait, ça te blesse. Ça te blesse tu et ça quoi, te... Tu question en ce moment Tu dis... Euh, moi, je, je vois rien, pourquoi elle se moque ou euh, pourquoi elle se moque, je, je, suis, je suis... Je suis si nul que ça, en fait. En gros, c'est ça, quand tu es petit, tu dis, je suis si nul que ça. Je suis si... J'ai si peu de valeur que ça, en fait. Et tu grandis comme ça. Et ça t'a donné envie d'arrêter l'école, un jour Non. Non, oh, non. Non. Parce que j'avais quand même... Ouais, Malgré ça, j'avais quand même une espèce de force de caractère sur d'autres points. Oui, qui, qui, qui euh... pouvait. Enfin, euh, Moi, je ne pensais pas à faire arrêter l'école, à ne pas venir à l'école parce qu'on allait se moquer de moi. Tu as quand même mais... réussi à gérer cette partie. Ouais, ça, j'arrivais à gérer. Mais c'est juste que euh, moi, j'avais des problèmes par rapport... Euh, tout le temps, cet esprit de comparaison, c'était difficile en fait. Mmh. Après, j'essayais de ne pas trop le montrer, ça aussi. J'essayais de ne pas trop le montrer, mais c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Et tu avais quand même des amis qui te confiaient ou pas Oui. Et oui, tu oui. te confiais à eux ou tu gardais tout pour toi si voilà? je, je me confiais pas. Je leur disais pas tout, Enfin... Quoi, Pourquoi tu ne leur disais pas c'était des amis de confiance ou tu avais Non, c'était des ce... amis de confiance, il n'y a pas de souci. C'est Mais... juste moi, en fait, qui, qui, qui était comme ça, en fait. Mm -hmm. euh, tu te renfermais sur toi-même Exactement. Je me recroquevillais. Mm -hmm. Et euh, jusqu'à ce qu'un euh, jour, j'ai fait... Euh, en gros, une perte de cheveux. Ah oui? Parce qu'il euh, y avait trop de stress en moi, entre ce que je vivais, moi, et euh, ce que. Il euh, ben, peut y avoir des moments difficiles dans sa famille, et des moments difficiles qu'il y avait dans ma famille. Je gardais, je gardais, je gardais, je gardais, jusqu'à ce que euh, j'ai euh, des trous des dans les cheveux qui, qui soient apparus. Ah oui? Ouais. Et je comprenais, je comprenais pas, j'avais été chez le dermatologue, elle m'avait dit, mais en fait, c'est à cause du stress. Mmh, parce que c'est vrai, le stress a vraiment un ça impact sur notre en... organisme. Hein. Et même sur le corps, ça. Il y en a, à cause du stress, ils vont avoir des plaques, de mmh. l'eczéma. Et, et c'est comme quoi, c'est pour, pour ça que Dieu va vraiment nous dire, en fait, de ne pas craindre, de ne pas être stressé, en mmh. fait, mais d'être tout le temps dans la joie. Exactement. Parce qu'il sait que derrière le stress, derrière ces choses, en fait, il y a des réactions, même toxiques et néfastes, en fait, euh, sur notre corps ou dans notre organisme. Ouais. Et euh, du coup, moi, bah, c'est un peu comme si mon, même mon corps lui-même, tu vois, je, je me mettais en mode un je petit peu convivir. tortue, tu vois. Ouais. Ouais. Et euh, même ma démarche était un petit peu comme ça. C'était subtil, mais c'était un petit peu comme ça. Et, euh, et du coup, euh, bah après, bah, j'ai compris qu'il fallait un peu plus se confier aux gens. Mmh. Parce que bah, ça m'avait marqué aussi, cet épisode, c'était à l'époque du lycée. Euh, bah, tu te promènes, tu as des trous dans les cheveux. Au lycée, c'est pas... Mmh. Il y a beaucoup de manque. Voilà, enfin là ça va encore sur ça, ils ont c'était pas c'était vraiment le truc là de Steve Urkel, mais j'y pouvais rien ça. Ouais. <rire> donc, euh... Parce que j'avais des... enfin, je... je sais que j'avais des des problèmes de vue assez importants donc il me fallait des lunettes assez des crosses, grosses, ouais. grosses et assez Mais imposantes. dans tout ça euh... tu étais croyant Ouais, croyant, tu es croyant, en Dieu? croyant oui. Donc ta famille était croyante Croyant oui. D'accord, donc tu as grandi dans le fait que Dieu existe. J'ai fait le catéchisme. Tu étais catholique Ouais. D'accord. J'ai fait le catéchisme, euh, première communion, euh, profession de foi. Mais euh, j'y allais pas pour, euh, pour moi, en fait. Hein. Ah, j'y allais, je suivais <rire> les potes. <rire> je suivais les potes, en fait. Et euh, on a. C'était une génération, on a grandi un petit peu ensemble dans le catéchisme, mm -hmm. les trois ou quatre années qu'on a fait ensemble. On grandissait ensemble. Et vraiment, je suivais les, les amis. Mm -hmm. Mais. Euh, Dès que la, la profession de foi, je ne sais plus si ouais. c'est la profession de foi... Comme mm -hmm. dit, ouais. Dès la que la pro... communion, après ouais, la, après la, la voilà, hein, Voilà, ouais. c'est ça. Après ça, j'ai complètement zappé. Hein. Mais du coup, ça veut dire que dans ces moments où tu es quand même au collège au lycée, il y a des croyants qui vont se tourner peut-être vers Dieu et se demander « mais pourquoi moi » Est-ce que toi, ça a été l'une de tes réactions ou tu n'as pas mêlé Dieu à ça en fait je n'ai pas mêlé ça à Dieu du, du non. tout. Du tout Non, pas du tout. D'accord. Et du coup, quelle était la prochaine étape après le lycée. Après, Après le lycée C'est la fac. C'est la fac. Et euh, les, euh, les écoles de commerce, etc. Et euh, cette époque-là, ben, ça m'a sorti en fait, en gros, de mon cocon, parce que j'habitais euh, dans, dans un petit village, je connaissais les gens, etc. Et euh, du coup, je me suis retrouvé avec d'autres personnes que je ne connaissais pas. Et c'est euh, ressorti encore plus fortement. Parce que j'ai eu du mal à me faire des, des amis euh, à la fac. J'en ai même fait aucun. Et euh, n'ayant pas confiance en moi, il y avait des, des choses qu'on devait faire que j'arrivais pas à faire. Mmh. Parler, Par exemple Parler à l'oral. Du coup, c'est cette boule au ventre, mais plus ah, que cette boule au ventre. Ouais, ouais. Quand euh, tu devais préparer quelque chose, euh, euh, tu voyais les autres passer avant. Et était impressionné par les autres en fait. Oh, en plus ils font dans, ça super en plus, surtout bien. Dans ton cas, voilà. Tu, tu, tu les voyais toujours. Oh, voilà, sur tu les... Un wow. pied comment ils sont Comment ils font C'est trop bien ce qu'ils disent. Je pourrais jamais faire ça. Et moi, juste l'idée de me lever et euh, de passer devant les gens et d'exposer euh, ce que je devais faire, c'était c'est impensable en fait. C'est impossible. Et je ne pouvais pas. Je, je la faire un jour Non, j'ai pas pu. Tu n'as pas pu Non, euh, à la fac, j'ai pas pu. J'ai esquivé le truc, en fait. Oh, j'ai... Waouh wow. J'ai... Euh, Quand même En gros, je ne suis pas venu, en fait. Le jour où je devais faire mon... Du coup, tu as eu zéro bah, Du coup, j'ai eu zéro. Et tu préfères assumer le zéro plutôt que de passer Ouais, j'arrivais pas. Je ne ouais. voulais pas me tenir debout. Euh, parler aux gens. J'allais avoir la, fin, trop de saline dans la bouche. J'allais bégayer, ça, ça allait être trop difficile. Et euh, donc, du coup, bah, j'ai esquivé et du coup, euh, et après, je pas. arrivé à la fac, on a quand même peut-être des petites copines, on commence à s'intéresser aux filles. Mmh, bah ça, a dû, enfin, je vais me faire rire au collège. Ouais. Au collège, par exemple, il y avait une fille qui, euh, on dit à l'époque, voulait sortir avec moi. Mmh. Et c'était une jolie fille et tout. Hein. Et euh, moi, avec ma timidité, en fait, il y a toutes ces amies qui sont, qui sont arrivées vers moi, d'un coup, comme ça, on dit oui... Euh, euh, elle veut sortir avec toi, est-ce que toi tu veux Il fallait une réponse comme ça, direct Comme ça Ouais. <rire> <rire> Le stress est monté. Mon cœur voulait dire oui. J'ai dit non. <rire> mais attends, t'as regretté après Bah ouais, tu regrettes, parce que tu te dis. Mais en fait, je voulais dire oui, mais j'ai dit non parce qu'elles sont venues vers moi. C'est monté à, dans oui. ma tête, j'ai pas pu. Waouh. Tout ça parce que bah, je me disais, bah, elle est trop belle pour moi aussi. Dans ça, ça, a, vraiment en ça, fait, ça, ça bloque hein. en fait c'est un système de pensée qui ça te bloque dans tout d'aller de l'avant mm. parce que toi-même en fait tu t'auto tu te bloques dans tout tu te bloque en fait ouais. tu te mets des barrières mm. euh, et euh, sauf que c'est un système de changer on va le voir plus un, un système de pensée ouais. qu'on va voir plus tard qui peut être changé qui ouais, qui va être changé même et qui va être changé <rire> Mais à ce moment-là, après la fac, comment tu as... Bah après, j'ai été en école de commerce. Mm -hmm. Et là, cette fois, j'ai dû passer une étape supérieure. C'est-à-dire en, en école de commerce, en fait, euh, tu tombes sur des personnes qui ne sont pas du tout dans, de, de ton milieu, en fait. Mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, euh, qui sont aisées, qui ont, qui ont des relations, euh, par exemple, pour trouver des stages et tout. Mm -hmm. Moi, j'ai dû un peu plus euh, trimer, un peu plus me battre. Mm -hmm. Et il fallait aussi beaucoup passer à l'oral. Donc, toujours avec mon problème, ouais. toujours avec ce problème de confiance en, en soi. Tu as quand même réussi je, ou pas je, suis, je me suis quand même levé, j'ai pas esquivé les choses, mais c'était ultra difficile. Hum. Quand je me, je me mettais à parler, c'était euh, du genre. Enfin, euh, j'avais les feuilles, Et mais je tremblais. je je n'arrivais pas à articuler comme il fallait j'avais l'impression voilà j'avais l'impression que tout le monde me jugeait oui. je me disais, oh, il doit être il est nul il est nul il est nul ce gars il, il parle mal et parce que quand tu te sous-estimes bah ben oui tu t'inventes même tu, en fait voilà les pensées des autres waouh c'est une prison en fait voilà, c'est vraiment une prison psychologique ça. les pensées des autres en fait tu t'imagines que les gens ils te jugent ils te en jugent permanence. 100% du temps en fait waouh et euh, et là, pareil, bah, j'ai dû, pas, dû passer à l'oral, j'ai dû passer même en anglais à l'oral. <rire> Donc, c'était euh, encore euh, un peu plus compliqué, mais tu, tu vois, j'avais déjà passé un petit palier. J'avais passé un petit palier, mais ça n'allait toujours pas, en fait, parce que euh, bah, parce que n'arrivais pas à vraiment à avancer bien dans ma vie euh, professionnelle derrière, en fait. Et du, mais du coup, comment au final, tu as rencontré le Seigneur Comment en fait, ça s'est passé c'est grâce au travail. Au travail, pourquoi Allez. Au travail parce que euh, au travail j'ai rencontré une personne euh, au travail qui, euh, avec qui on a sympathisé et avec qui on a gardé contact malgré le fait qu'on soit partis tous les deux dans dans d'autres sociétés. Mm -hmm. Et euh, bah, cette personne, elle venait à la CER, à l'église. Mm -hmm. Euh, c'était une église enfin euh, c'est une église évangélique mm -hmm. voilà quoi. donc euh, moi avec ce qu'on m'avait appris mm. des églises évangéliques j'avais une discussion avec euh, avec cette fille et c'était euh, fermé déjà ouais. c'était en mode et je secte. lui ai dit voilà <rire> exactement. <En mode> de... <rire> exactement elle m'a parlé de, elle m'a parlé de ça j'ai pris peur pour elle en fait carrément je me suis dit ça se trouve elle est en train de se faire arnaquer ouais. Euh, c'est des fous, euh, ils vont lui... <rire> mais non, mais on en rigole, mais plein non, mais de personnes vrai. pensent ça sans, sans connaître réellement. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Moi, je le pensais, vraiment, je le pensais. Je disais, mais c'est des fous, il faut que... il faut que je fasse quelque chose pour la protéger, en fait, de ça. Ah, donc maintenant, elle, elle est invitée, mais toi, ton objectif, c'était de la faire sortir donc, de là. Voilà. La, de la, de... Wow. Mais, mais à cette même époque, en fait, je vivais des, euh, des moments euh, ou à cause de ce manque de confiance en moi, je, en fait, j'avais le cœur qui noircissait, mmh. dans, dans le sens où euh, j'étais quelqu'un de gentil quand même, mais je commençais à devenir Méchant. médisant. Mmh. Je commençais à, à faire des choses que je faisais pas avant. Mmh. Euh, je voyais des filles genre en, en gros euh, juste, juste, juste comme ça. Voilà, elle. juste pour coucher avec elle. Alors que j'ai jamais été comme ça. Ouais. Mais Voyant le, le monde autour de moi, je commence, je sais pas, j'ai pris, euh, j'ai pris comme de la rage, mm -hmm. comme, comme de la rancœur envers des, j'insultais des gens à la télé. Ils m'avaient rien fait ces gens-là. Non. Mais s'insultaient. Ah oui. Ils m'avaient rien. Je, fait, je rigole vois. parce que je rigole. Hein. <rire> Donc je pense que. <rire> non, mais ils m'avaient rien fait. J'étais jaloux je des comme gens. Comme ça, tu les insultais. J'étais jaloux il, des tu gens. Tu les connais pas, ils te connaissent pas. Ouais. Euh, tu... ils, étaient, ils passaient à la télé, gagnaient de l'argent, je les insultais. Ouais. Et mon cœur, oui, commençait vraiment à se martir. Mm -hmm. Et puis euh, un jour, il est arrivé que j'ai fait, j'ai fait euh, une série de cauchemars, une série de cauchemars, mais vraiment euh, bizarre. En fait, c'était comme une ombre maléfique qui, qui s'emparait de moi. Mm. Et, euh, et j'ai eu peur, en fait. Est-ce que tu as déduit ou tu as compris quelque chose de ce rêve-là ouais. À ce moment-là, ouais. tu crois quand même en Dieu. Et justement, je me, sentais, je me sentais mal parce que j'avais l'impression de changer en fait. Mmh. J'avais l'impression de changer dans ouais, le sens où. Dans le, où, le mauvais euh, sens. Euh, Quelqu'un ouais, ouais. quelqu de gentil était en train de devenir euh, médisant, ouais. euh, maudissait les gens. Ouais. Euh, enfin, euh, Méchant quoi. Ouais, faisait des choses qu'il mmh. ne faisait pas avant. Et, euh, et je comprenais pas ce qui se passait. Mais j'ai eu euh, une série de, je crois, deux ou trois rêves où cette ombre venait et euh, elle remplissait tout. C'est comme si ça remplissait. Elle prenait tout mon corps, elle remplissait tout mon corps. Et, euh, et je me mettais à hurler en pleine nuit, en fait, parce que ça faisait peur. Ça faisait... Euh, C'était malsain. En fait, ouais. C'était quelque chose de malsain qui, qui, était, qui rentrait en moi. Et euh, je me rappelle une fois, je me suis, je, je me suis mis à hurler. Et j'étais en colocation avec un ami. Je me suis mis à hurler dans l'appartement parce que je faisais ce, ce cauchemar et cette ombre s'emparait de moi, en fait. Et je lui ai demandé s'il avait... Euh, s'il avait euh, entendu. Il fait, non, j'ai rien entendu du tout. Moi, je savais qu'il se passait quelque chose de pas, de pas bon, en fait, mm -hmm. dans ma vie. Mm -hmm. Du coup, j'en ai parlé avec cet ami qui allait, justement, euh, déjà, qui allait déjà à l'église. Mm -hmm. Et... Euh, bah, j'ai continué à faire mes histoires, mais, voilà, et mes et coucher, voilà. Ouais, voilà. Sauf qu'il s'est passé quelque chose de surnaturel pendant que je faisais des bêtises. <rire> Explique nous. Donc tu, tu vas être très précis. Je vais cette être très précis. Ouais. Donc ça veut dire quoi pendant que tu faisais des bêtises En fait, ne je... t'inquiète pas. Ici, on oui, est calme. Oui, cache. oui, on peut parler. Ça sais très bouffe. bien. En fait, j'étais en train de, de de coucher avec une fille. Oui. Et j'ai entendu une voix comme je te parle là, là. Oui. Qui me disait t'as rien à faire ici, en fait. T'es pas à ta place. De manière audible. Ou oh, de manière audible. Pendant l'action. ouais. Pur wow et Seigneur, euh, quand même, hein! Ouais, et. Ah ouais. bah, J'ai tout arrêté. Bah, j'imagine. À ce moment-là, je crois que la libido n'est plus là. en <rire> panique. J'ai arrêté, ouais, j'ai bah, c'est ça. Mais, bah, genre... La fille, elle a compris ce qui se passait? Non, elle a bah, entendu, je crois pas entendu. Elle... Non, non. Elle a rien entendu. Elle hein. a dû trouver bizarre quand même, hein? Bah, j'ai arrêté, j j pouvais <rire> je pouvais plus. Je pouvais plus. <rire> D'accord, ok. Non, c'était euh, genre. Euh, je me suis retrouvé à regarder le plafond pendant euh, je sais pas combien de temps. Mais tu euh, savais que c'était Dieu qui te parlait je, je me suis tout de suite dit, ça peut être que ça. Parce oui. que c'est trop bizarre. <rire> c'est pas possible. C'était pas possible en fait. J'entendais je, cette voix comme, comme je suis en train de te parler. Mais c'était fort, c'était puissant, c'était ferme. Et. Et bah, du coup, j'ai rappelé ma pote. Oui. J'ai rappelé ma pote pour, euh, pour lui dire Ouais, il s'est passé un truc trop bizarre. Euh. Tu l'as raconté euh, bah, Je lui ai dit que Dieu m'avait parlé. <rire> <rire> tu l'as pas raconté Dans, <rire> dans quelles conditions <rire> Et euh, du coup, elle m'a invité à ce qu'on appelle bah, chez nous un GR. C'est une, une réunion de prière Ouais, une réunion mmh. de prière. Euh, bah, Pensant que c'était une soirée entre amis en fait. Moi je suis allé, tu vois. C'était juste un truc oui. de discussion euh, tranquille. Ah oui, oui, elle tu vois. Suite, a juste l'emmené. Euh... Donc euh, bah j'y suis allé et euh, bah, j'ai euh, comment dire, j'ai j'ai beaucoup accroché en fait. On va dire ça que j'ai beaucoup accroché. Ouais, en plus c'était dans la période où c'était euh, les attentats, tout ça, ah. et je me posais beaucoup de questions oh. par rapport à Dieu. Ah, oui. Donc c'est tombé euh, ah, pile poil à ce moment-là. Mm. Il fallait que ça tombe à ce moment-là. Et du place. coup, c'est à ce moment que tu es né de nouveau euh, Pas directement. Pas directement. J'ai été euh, au GR une fois, sauf okay. qu'après, je suis venu tout le temps. Jusqu'à aujourd'hui, je suis venu tout le temps. Depuis la dernière Depuis fois Depuis la première fois où je suis venu. Et c'est à combien de temps, du coup bah, C'était en... Fond. En, 2000... en 2016, wow. 2000, fin 2015, euh, ouais début 2016, c'est ça. Mais c'est à quel moment du coup que as décidé de pleinement marcher avec Jésus, de dire Seigneur c'est bon, ça bah, c'est en fait, je... ma vie et je veux te suivre. En fait je faisais des, euh, je faisais légère, bon je posais des questions, mm -hmm. je, euh, je grandissais en fait un petit peu, enfin je, voilà, je lisais la parole, voilà exactement, chose. je lisais beaucoup la parole de Dieu et tout parce qu'on m'avait passé une Bible dès la première fois. Mm -hmm. Et euh, au bout de, on va dire trois semaines à mois, il y a la personne qui s'occupait du GR qui, euh, qui m'a posé des questions, qui m'a dit euh, « Est-ce que tu crois que, que le Seigneur t'aime ?» bah, Moi j'ai dit oui. Ouais. « Est-ce que tu crois qu'Il qu qu est mort pour toi ?» Moi j'ai dit oui. Mm -hmm. « Est-ce que tu crois que… Euh, » Elle poser oui, une série oui. de questions comme ça, je disais oui. Alors tu vas répéter après moi. Et j'ai ré... répété comme après. Ça que... Et c'est comme, que... <rire> comme ça que je suis né de nouveau. D'accord. Elle me dit oui, ils étaient contents pour moi. Ouais, t'es né de nouveau. Je fais ouais, bah, pour moi, c'était pas, oui. tu vois, c'était pas encore, euh... c'était pas à l'extase et oui, tout. Oui. Et euh, donc, bah, j'ai continué à venir au GR. Et il y a eu un moment où je me suis dit, bah, je vais partir du GR parce que bah, j'ai découvert la prière en langue. Ah, et, et ça, ça m'a freiné. freiné de ouf! En plus, en saint catholique, tu viens, on te dit avant que c'est un peu des trucs sectaires, et là, tu t'es dit. Voilà, là, ah, je me suis tombé, là, je me suis dit, là, honnêtement, hein, je me suis dit, je suis tombé chez des chez, chez fous. Et tu dis, ça y est, ils montrent leur vrai visage. Voilà. Voilà. <rire> Je, le sais, je sais que c'est ça qu'on pense, j'ai directement su euh, lire ben dans, dans tes pensées. Parce que tu... qu expl... la personne m'explique oui, on va parler dans une langue qui n'est pas intelligible, oh là là, je machin et tout. Je, où que je, je suis... fais bon ok, moi je priais mon autre père parce que je connaissais que ça, tu Notre vois. Mon autre père, oui. Donc je prie mon autre père et puis je les entends prier en langue. Je m'arrête, je regarde, j'ouvre les yeux, je fais qu'est-ce qui se passe ah, Moi je reviens plus, ils sont, ils sont fous, je reviens plus. Sauf du que... tu es parti Non. Sauf que le mercredi <rire> suivant, <rire> <rire> le, le jour arrive, et je sais pas, j'ai été poussé, je me suis dit, bon, bah, ben, je vais y aller. Et j'ai continué comme ça, et puis euh, mon amour pour Dieu a commencé à augmenter, à augmenter, à augmenter. Et plus je venais au GR, plus ce euh, côté où j'étais recroquevillé comme ça, là, mm -hmm. eh ben. Ça à te redresser. Je me suis redressé, je wow. me redressais moi-même. Euh, physiquement Physiquement. Mm -hmm. Et dans l'estime de moi. Aussi. Et c'est au travers de la Parole de Dieu que tu as commencé à, à plus connaître qui tu étais, ton identité Exactement. Que... Parce Comment que... Dieu a fait ce processus bah, la... En fait, son... il m'a confié des petites tâches. Ah, donc tu commençais à au servir travers, Au travers du GR en fait. Ah, tu servais à l'église et Je donc, servais euh, juste dans le GR. Dans le GR. Mmh. Mais on me donnait des petites tâches genre euh, à communiquer euh, ce qui va se passer au les prochain amis. GR, les annonces du mmh. GR, des trucs comme ça. D'accord. Et euh, Petit à petit, euh, la personne qui s'occupait de moi me donnait un petit peu plus de responsabilité. Et elle t'encourageait aussi dans ce que et tu elle faisais Elle m'encourageait, ouais. Wow. Et du coup, euh, tu te dis que, ah, en fait, j'ai quelque chose en moi, en fait. j'ai quand même quelque chose potentiel. en moi, j'ai quand même un petit truc en mmh, moi. Mmh. Et euh, subtilement, le Seigneur a continué à me pousser vers l'avant et euh, petit à petit, il m'a mis même euh, responsable adjoint. Je pensais même pas wow. un jour que c'était possible. Ah oui Je pensais même pas un jour que c'était possible. Wow. Et euh, surtout, il m'a fait faire des euh, exhortations. Mm -hmm. Alors, dis-toi les premières exhortations. C'est pareil, hein, j'étais comme, comme avant au départ, oui, donc je regardais, je regardais les autres. Ah ouais, ils sont forts. Mm. Ah ouais, ils parlent bien. Ah ouais, c'est vrai que c'est bénissant ce qu'ils disent et tout. C'est super ce qu'ils disent. Mm. Mais toi-même, quand il fallait passer, comme tu disais, tu trembles, mm. ta as, as bouche sèche, tu ne oui. sais pas quoi dire, ouais. tu, tu as l'impression que ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Et euh, jusqu'au moment où le Seigneur m'a encore parlé. Et tu as dit quoi cette fois-ci Il m'a dit cette fois, euh, laisse-moi faire. Et tu as lâché prise. Laisse voilà, laisse-moi faire, laisse-moi parler à, à, à ta place. Et j'ai pris un peu plus de confiance quand j'exhortais. Mm. Et euh, donc beaucoup plus de confiance en moi, beaucoup plus de d'assurance mm -hmm. beaucoup plus de, de, bah, de foi en moi en fait je me voyais autrement Tu mm -hmm. me voyais... ça, à renouveler ton voilà, système de pensée, exactement en fait. je me voyais wow. autrement je me suis vu euh, plus fort je me suis vu plus intéressant même mm -hmm. je, je me trouvais plus intéressant plus mm -hmm. euh, on va dire plus euh, lourd enfin plus plus légitime. Plus... Oui, voilà. légitime. Plus légitime. Waouh Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, bah, voilà. le Seigneur t'a restauré, t'a aidé. Ouais. Et en tout cas, félicitations. Amen. Hein. Félicitations et merci beaucoup pour ce témoignage que tu nous as partagé. Amen, amen. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je pense que ça va vraiment fortifier quelqu'un et aider quelqu'un à, à faire confiance à Dieu, mmh. pour qu'il puisse lui-même se faire confiance à, ouais, à lui-même. Lui-même, que... à Dieu. Nous allons maintenant passer à une autre partie de notre émission. Alors aujourd'hui, peut-être que tu me regardes et comme Marc, euh, au moment où il, traverse, il traversait euh, cette période, peut-être que tu n'as pas confiance en toi, peut-être que tu, tu te sous-estimes, tu mmh. te compares aux autres. Laisse-moi te dire que tu as beaucoup de valeur. Tu as plus Amen. de valeur que ça. Et sache que Dieu a payé un grand prix pour ta liberté. Dieu a payé un grand prix, une valeur inestimable, il a donné Jésus pour Amen. toi. Et aujourd'hui, tu peux décider de faire partie de la famille de Dieu, tu peux décider de naître de nouveau, de devenir enfant de Dieu, même si tu croyais en Dieu. Aujourd'hui, il y a une différence entre croire en Dieu et être son enfant. Aujourd'hui, tu peux faire cette prière avec moi, tu peux tout simplement fermer les yeux et répéter ces paroles en croyant de tout ton cœur, et tu vas dire « Seigneur Jésus ».« Seigneur Jésus, aujourd'hui, aujourd'hui, je remets ma vie entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de et Dieu. Et que tu es mort pour mes péchés. Et que tu es mort pour mes péchés. Je crois que Dieu t'a ressuscité. Je crois que Dieu t'a ressuscité. D'entre les morts. D'entre les morts. Je crois et je déclare. Je crois et je déclare. Que je suis sauvé. Que je suis sauvé. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Amen. gloire à Dieu, félicitations et bravo. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui, tous tes péchés ont été effacés. Amen. Dieu a effacé tous tes péchés. Tu peux recommencer à dire avec le Seigneur. Amen, et amen, amen. Fais-lui confiance, c'est ton Père. Parle-lui avec ton cœur. Amen. Merci beaucoup encore pour ce témoignage. Merci avec à plaisir. vous de nous avoir suivis. Et si vous avez un témoignage à partager, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram Partage ton histoire. Et on se dit à bientôt pour un autre témoignage.